C'est parti, on vient de quitter Briançon et on attaque le col de l'Izoard par les petits sentiers. Bon bah là on a passé le hameau du Los. Et on se dirige vers le col de l'isoar. Et je pense qu'il y aura une bonne grimpette à 2-3 km sur cette piste juste après. Ce sera sur un PR. Voilà, donc l'isoar, ça sera à peu près dans une heure et demie. Après la partie roulante, là sur, le, sur les pistes, on attaque la partie où on va pousser. Donc là, je crois que c'est à peu près comme ça, jusqu'à l'isoar. C'est parti. Donc, c'est bien l'éclate. Voilà le 22 bornes 1752 D+ et 3h30 à peu près. Voilà, on arrive. Voilà. Arrivé. 10 OK. Oh super. <rire> <Yeah> <rire> en face c'est le col du tronchet Col du tronchet 2347 mètres, euh, voilà, Brionçon, Lisoar, on est remonté jusqu'ici par, par un sentier et on va redescendre maintenant ici pour rejoindre un lac et peut-être y passer la nuit, à voir. Yeah Et ben c'est reparti Le début il est 9h, ben, il fallait bien une heure et demie pour se préparer et quitter le lac et faire la suite vers le col de Furfand. Ce qui est génial c'est que j'ai oublié mon casque. Bon, ben, le col de Furfand il est quelque part par là-haut. On est à 1660 mètres. Et le col il est à 2004 et à 5,6 km. Annoncé 3 heures en marchant. Donc on va mettre un peu moins de temps en vélo. On va voir ça. Allez, on ne doit plus être très loin. C'est un peu moins d'une heure. Et on rejoint un petit peu le sentier des randonneurs. Et ça grimpe. Voilà le col là-bas. Vers la croix. Donc il y a encore un petit peu de, de poussage de vélo mais on y arrive. Ouh. Bon, maintenant un petit casse-croûte, hein, bien mérité. Ah, allez -vous. Là, les singles c'est du pur bonheur pas trop trop technique par quelques passages comme ça on s'arrête on pousse et on prend pas de risque, parce que tout seul voilà bon il y a du monde c'est passant mais voilà quand on a un niveau très moyen comme moi il vaut mieux s'arrêter et puis on reprend quand on peut Ah, faut trouver le sentier, ouais. Ok. Alors là, le risque c'est que les pédales elles touchent le bord. va il est tranquille. En arrière. Ah, c'est pas le paradis là. Bon, les derniers mètres avant le col du Garnier, là, c'est assez éprouvant, mais voilà, bon, faut monter lentement mais sûrement. Et c'est toujours un peu la magie qu'on passe sur l'autre versant. la récompense voilà la suite Killer il est voilà on a 2280 mètres on a fait 18 km5 on a un dénivelé de 2000 mètres Bon, je pense que la montre s'est affolée, hein. c'est quand même un peu moins. Genre 300-400 mètres de moins. Et voilà. Yeah ah ça frotte Voilà, petit passage exposé, il vaut mieux mettre le pied à terre. bonne descente euh, pff, sur plus d'une demi-heure au moins 6 euh, ou 700 de dénivelé en moins. Et on arrive au Guil. Il faut traverser en face. Et on va remonter un peu et puis euh, se diriger vers Guillestre. Là. Voilà. aujourd'hui, je pourrais dire que j'aurais poussé un moment. D'une part, remonter et un petit peu en descente dans des épingles des passages un peu raides ou un peu exposés donc ouais Putain, Ça me saoule! Bon, bah ben là on se dirige vers Mickeyou. Ah, normalement je pensais que c'était une petite route qui est montrée. Mais non, c'est une vieille piste euh, défoncée. Et là il y a 500 de quoi pour atteindre le, le hameau. Donc euh, joie du poussage! Bon bah là je crois que c'est empire. Hein. Alors ça, ça fait plaisir. La petite pelle qui a bien aplani, ça devrait aller mieux quoi, parce qu'avant c'était ça. Par rapport à la trace GPS en fait euh, l'itinéraire nous fait descendre jusqu'à Embrun en bas et après il nous fait passer par la digue et pour rejoindre après le tracé qu'on voit en GPS sur le télécharge il faut tout remonter du coup ça fait encore un peu de déplus euh, supplémentaire voilà ça rallonge un peu l'étape mais je pense que c'est quand même plus judicieux de passer par Embrun au moins il faut faire un petit casse dalle voilà. On approche de Réalon. Ben, je me suis bien pris la flotte. Euh, voilà, mais bon, en tout cas, le beau temps est revenu. Et on va conclure cette journée. Vous bon, voyez, 18h30. On s'est arrivé vers 19h. Ce qui aura fait une belle journée. 7h9 pour l'instant. C'est le bout du monde là, et demain, normalement, on fait le tour et on va à l'autre versant. Le paysage, c'est juste incroyable. bah eh ben merde mais bon ça devrait aller hop là Y'a là descente qui fait le tour du col de mans et gap au fond là bas et un petit sentier que c'est vraiment tout droit bon fait que passer les amis tranquille bon bah dernière journée hein, sur euh, cette GTHA bon du coup je descends à Gap aujourd'hui et par la variante sud après avoir monté le col qui est là ah c'est magnifique, les environs de Gap euh, quand il fait ce temps-là, magnifique.